Bonjour à tous, très bienvenue au Chant d'Amour des Oiseaux, ce petit communiqué pour te dire que ça y est, j'ai euh, publié sur ma page de blog, page d'alignement, la base de l'alignement, il y aura euh, à venir d'autres indications concernant la suite de l'alignement, c'est à dire, on peut dire une forme de canevas du grand alignement. Alors, je ferai une autre annonce aussi quand ce sera publié. Euh, autre chose, oui, comme promis, j'ai aussi donné sur la page soins, euh, le soin euh, pour la guérison du corps spirituel. Alors, je n'ai pas pu télécharger la vidéo comme je l'aurais souhaité sur mon blog. Il y a eu un petit souci avec, euh, avec la structure canal blog. Bon, ça va se régler. Pour l'instant, en tout cas, tu as de toute façon l'URL qui est Juste à copier-coller dans la barre des tâches pour pouvoir avoir accès à ce soin qui est en fait très simple mais extrêmement profond et puissant. Donc si ça t'intéresse, prends bien tout ton temps et fais-le de tout ton cœur. Voilà, c'est ça qui compte. Merci de ton écoute, merci de ta présence, de ton soutien, de tes partages, commentaires, likes. Et puis je te souhaite le meilleur de tout mon cœur. Gros câlin